Il ne faut pas voir Israël en dehors de ce qu'est le Messie. Il ne faut pas le voir en dehors de ce qu'est le Messie. Donc Israël, c'est l'esprit de l'homme dans la phase accomplie. L'esprit de l'homme, quelle que soit sa provenance dans le monde, c'est-à-dire lorsqu'il rentre dans la phase accomplie, dans son état d'accomplissement. Ça veut dire qu'il rentre dans une dans dentée commune avec le Messie, il devient une émanation. Du créateur il est la forme matérielle la parole du créateur donc c'est ça Israël donc ce qui veut donc dire qu'en fait l'Olivier Franck sa racine c'est le messie vous voyez bien l'Olivier Franck la racine c'est le messie donc il est le seul qui est une émanation directe du créateur la parole du créateur nous nous allons nous sommes greffés dans l'identité du créateur par lui parce que nous rentrons dans son identité donc ça veut dire que notre esprit humain dans l'embryon sort pour aller rentrer dans l'identité du Messie Donc l'ensemble des peuples rentrent donc dans cette même identité c'est là où nous devenons l'émanation du Père par lui c'est pourquoi il est dit Dieu est tout en tous donc dans le Messie et le Messie dans les autres donc vous sortez directement de lui voilà donc c'est ça qui devient Israël donc en d'autres termes Israël c'est le peuple qui est de la race du créateur c'est pour ça que le Créateur disait, je vous donne ma parole, c'est-à-dire mon identité, mes vertus, les attributs, les caractéristiques. Et, et, et plus loin, euh, personne ne verra le Créateur. Il est visible au travers de ce peuple. Vous voyez bien, ce peuple est son reflet. De la même manière que quand vous voyez le monde actuellement, personne ne voit Satan, mais pourtant il est visible au travers de ses émanations, c'est-à-dire le peuple qui est de sa race. Il est visible. Voilà, maintenant il y a une confusion qui c'est, je pense que c'est ce que nous abordons dans la vidéo, c'est qu'en réalité, il y a des individus qui se sont auto-déclarés d'Israël dans la suite de l'histoire, dans la suite de l'évolution de l'histoire de l'humanité. Mais quand on voit bien ces individus qui se déclarent d'Israël, leur racine identitaire c'est champ, ce champ magnétique cosmique, ils n'ont rien à voir avec le créateur. Donc ça part simplement du fait que pour eux, le véritable Dieu, c'est ce champ magnétique, qu'on peut appeler ici Satan. Vous voyez bien, donc eux, c'est une manière pour eux, d'ailleurs quand vous voyez le pape, vous voyez bien ce qu'il porte sur la tête comme la kippa. Donc il se réclament d'Israël, Oui, c'est une manière de se déclarer d'Israël. D'ailleurs quand vous voyez, il y a une reconnaissance totale entre l'état d'Israël actuel et le Vatican. Donc ils reconnaissent clairement qu'ils sont la forme de la même conscience. Vous voyez le lien qui existe entre Israël actuel et les États-Unis. Quand on parle d'Israël, qui est le faux, hein, qui n'a rien à voir avec le Créateur. C'est-à-dire, là, c'est un État maçonnique. Bon, et donc, les individus qui se sont auto-déclarés Israël, c'est des gens qui sont issus des peuples du Nord. Oui, des peuples du Nord. Simplement, l'objectif, c'est de brouiller les repères de ce que c'est même qu'Israël. C'est ça le, le, la question. Donc, la véritable Israël étant un problème, un problème, comme j'ai dit, d'identité. Donc, ça veut dire il y a une racine identitaire, celle du Père, dans son Messie. Tous les peuples de la terre, à travers les générations, qui se rencontrent dans cette identité, c'est un qui forme Israël. Le véritable Israël. Avec pour chef, ou si vous voulez pour roi, qui est le Messie. Avec pour Père, Elohim. C'est ça qui était symbolisé par le royaume de David. Il y aura bien un royaume sur la terre, ayant pour chef le Messie, ayant pour Père le Créateur. Et ce royaume est composé des esprits qui sont tous les du Créateur par le Messie. Vous voyez donc, je pense que c'est comme ça que le sujet est abordé dans les Écritures. Donc, c'est pour ça que quand vous voyez bien les gens essayent d'établir un lien entre... Les super euh, responsables banquiers, etc., les juifs, ça, ce ne sont pas, ça, ce sont des faux juifs. Ça, ça ramène à l'autre, ça ramène à la conscience connue, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, que vous verrez que si il y a une haine qui s'est développée, entre guillemets, sur la terre, contre le créateur, c'est à partir de ceux qui se déclarent juifs. Parce qu'on voit bien que ces gens-là, ils manifestent une, une personnalité qui est totalement opposée au créateur. Donc pour présenter un créateur méchant. Vous voyez un créateur méchant. Donc en fait, si vous voulez, ce sont des éléments de communication. Hein? Ce sont des éléments de communication. Une manière de faire passer le véritable créateur pour le diable et faire passer le diable pour le véritable Dieu. Oui, donc c'est ce jeu-là mm -hmm. qui est derrière. Même s'il si y a aujourd'hui des juifs messianiques. Ça c'est totalement autre chose. C'est-à-dire quand on parle des juifs messianiques, ça peut faire partie, on, on en trouve hein, en Afrique la trouve ailleurs c'est à dire qu'en fait là nous sommes là dans une forme de je voulais des formations euh, entre guillemets dites religieuse mais qui ne sont pas en dehors de la conscience hein. la conscience globale conscience globale c'est à dire une conscience qui n'a rien à voir avec le créateur ça veut dire que vous avez des individus qui à la base vous disent que sur le plan <rire> biologique ils sont juifs Bon, mais il se déclare messianique parce qu'il suppose que maintenant il croit au Messie. Mm -hmm. On ouais, voit bien, donc il forme des institutions. Bon, mais cela n'est pas suffisant. Ce dont nous avons besoin Si nous savons que le Messie, c'est bien l'identité du Créateur qu'ils octroie aux hommes pour qu'elle soit répandue sur la terre. Vous ne vous limitez pas à un cercle pour vous réclamer, vous tous les seuls fils du royaume. Vous êtes appelés à être la lumière dans le monde. Mm -hmm. N'est-ce pas, l'ambition mm -hmm. Voilà, donc ce sont des signes qui nous permettent de comprendre vraiment quel peuple vient. C'est-à-dire que là où nous sommes là nous avons la grâce de sortir des limites. Pour entrer dans le du créateur, c'est pour que le créateur se serve de nous par son Messie comme lumière pour éclairer la terre. Ce n'est pas pour que qu'on passe du temps à dire là, nous, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les gens, on a trouvé la vérité, on tourne la rond. C'est là, mais là aussi que nous sommes hors de la, la lumière. D'accord. Euh, seulement aussi dans les écritures... <coughs> Là, on, on parle de la forme symbolique de tout cela. Mm -hmm. euh, dans ce que tu as dit, c'est la forme symbolique. Ce n'est pas forcément juif, euh, de, descendant d'Abraham et qui a, qui a accepté le Messie. Mais dans l'écrit, quand on continue le prolongement de Romains 11, on voit qu'il y en a qui sortent d'Egoïs, des nations, pour venir euh, pour se, se greffer sur le Christ. C'est bien ce que j'ai dit. Bon, maintenant. Il faut bien pousser l'analyse plus loin. Abraham lui-même sort. Où Il est égoïme à la base. C'est-à-dire, parce que quand on dit égoïme, c'est un problème de conscience. Hein? C'est un problème de conscience. Ce n'est pas un problème géographique. C'est un problème d'appartenance politique. C'est un problème de conscience. Ça veut dire que tu fonctionnes à partir d'une conscience qui te rend inconscient du Créateur, En fait, qui te garde dans l'état d'inconscience. C'est ça. Donc, cette conscience, elle est diabolique. À la base, Abraham lui-même part de là. C'est de là que le Créateur l'a pris pour changer son identité. N'est-ce pas Donc pour l'amener à rentrer dans l'identité du Créateur. C'est pour ça que quand on dit fils d'Abraham, ça veut dire ceux qui partagent la même identité avec Abraham dans le Messie. C'est une image, Abraham. Voilà. Donc c'est ça. C'est-à-dire que le Créateur, il faut bien comprendre que tous les, les peuples qui se sont étendus partout sur la terre, ceux qui sont appelés à sortir l'embryon pour rentrer dans l'accomplissement, ils ont pour seul et unique père le Créateur. Il n'y a pas de sectarisme dans le Créateur. C'est-à-dire que si à un moment le Créateur prend Jean-Michel, c'est pour nous parler de l'ensemble. Vous voyez très bien. C'est-à-dire qu'il prend Jean-Michel, c'est pour nous parler de l'ensemble de ceux qui doivent rentrer dans la même identité. Donc quand on dit qu'il prend Abraham comme la lumière du monde, comme un phare, donc pour parler de l'ensemble. C'est pour ça qu'à la base, lui-même, il le prend des goïms. Parce que les parents d'Abraham, eux-mêmes, c'était des goïms. À la base, maintenant, le Père va changer sa conscience. Pour la dans son identité. Voilà. Donc, c'est l'identité dans laquelle tous les peuples se rencontrent. De la même manière que la civilisation des nations se rencontre dans la même identité, celle de Satan. Donc, maintenant, ce qui s'est passé, c'est pour ça que je méfie beaucoup des textes écrits aujourd'hui, parce qu'il y a un travail qui a été fait par la société biblique occidentale sous la direction de Rome. Et nous savons tous que Rome c'est un empire qui gouverne le monde. Et le travail qui a été fait, comme il le justifie eux-mêmes, hein, les écrits révisés. révisés pour et, et tout en comprenant que quand on parle des écrits, ça ne touche pas à ce qui est la parole du créateur, qui est l'identité du créateur, qui est le point de rencontre de tous ses enfants. Elle est incorruptible, immanipulable insaisissable, inaccessible par la création, puisque c'est par elle que tout existe. Ce n'est pas celle qui a été appelée à exemple par elle qui peut la manipuler. Vous voyez ce que je veux dire Donc, vous voyez bien là, à la hauteur. Bon, maintenant, on dit bien que euh, la révision des écrits, on dit bien la révision des écrits, on dit le souci, c'est de les adapter au contexte de l'évolution scientifique et technologique. Donc, vous avez un peuple qui se proclame aujourd'hui comme la représentation, Dieu qui gouverne. Et qui se prend pour Israël. Qui se prend pour Si vous voyez bien, je pense que vous connaissez très bien l'histoire de la France. Vous verrez que sans ce type d'individu, la France même ne serait rien. Sans ce type d'individu, l'Allemagne ne serait rien. D'ailleurs, le Nord, les états unis les gens qui se déclarent juifs. C'est eux qui contrôlent les banques et le reste. Mais ils n'ont rien à voir avec le Créateur. Mais rien. C'est-à-dire qu'en fait, eux, l'identité juive se refaire à celui qui est leur maître. Pas le Créateur, pas le Messie. Et donc, on a pris les écritures pour envoyer à ce type de... Et les gens qui n'ont pas de discernement, mais, ils soutiennent ça. Donc, je vous dis, la Bible que vous voyez là, c'est un instrument, pour bien comprendre, hein? c'est-à-dire la Bible, c'est le véhicule de la culture occidentale. Et la culture occidentale qui est aujourd'hui le paroxysme de la culture égyptienne. Maintenant, comme je dis, c'est-à-dire la Bible, ça ne touche pas à la parole de Dieu. Non. Donc maintenant, lorsque le Créateur dépose en nous ses facultés, mais même quand c'est Satan qui s'exprime, qui s'exprime, c'est le Créateur. Vous comprenez le langage par le Créateur. Pas, vous comprenez ce que je veux dire hein? C'est-à-dire que quand c'est le Créateur qui est en vous, puisque la création c'est son ouvrage, et la création, c'est un outil d'expression pour lui. Vous allez comprendre le langage du créateur à travers les éléments de la création. Ça veut dire qu'en clair, Jean-Michel est doté des facultés que le créateur donne. Quand il prend même un livre, du chant, il dit Et lui va le comprendre selon le créateur, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire que cet écrit-là, c'est la parole du créateur. Mais c'est se sert de tout pour t'instruire. C'est la nuance que nous n'arrivons pas à faire. Donc, ce qui ne veut pas dire que malgré tout, euh, aujourd'hui tu peux quand même lire l'écriture. Oui, bien sûr. La lire, mais tu n'as pas, pas avec le même regard. Tu n'as oui, pas avec le même regard. La même chose quand Hollande fait son discours. Moi, c'est le père que j'entends. Hein. Oui. Quand il fait son discours, je ne sais pas tu comprends bien, mais ça veut dire Hollande est dépositaire de la parole du créateur. C'est la question que je te pose. Mais non. Donc, c'est la nuance des fois que nous n'arrivons pas à faire. Tu comprends ce que. Oui. Quand. Ben alors, ben on fait son discours comme il répétait hier. Quand on lui pose la question c'est quoi le péché pour toi Mais toi, tu l'écoutes selon le Père. Il dit le péché, c'est tout ce qui est contre ses valeurs. Mais toi, tu l'écoutes selon le Créateur. Mais ça ne veut pas dire que cet individu est dépositaire des facultés du Père. Mais toi qui es la parole du Créateur, tu l'écoutes selon le Père. C'est toi qui es la parole, ce ne sont pas les écrits la parole, ce sont les vertus attribuées du créateur dont nous devons être déposés. Donc en réalité, s'il y a la forme visible de la parole du créateur, ce n'est pas dans les écrits que les gens devraient aller voir le caractère du créateur. C'est en nous. Caractère du créateur. Comment pense le créateur? Ces vertus attribuées, est-ce que c'est dans les écrits que les gens devraient aller voir? C'est en nous. Comme dit le Messie, c'est lui qui m'a vu, a vu. Le Père. Il ne la renvoie pas. Et il dit, la Torah renvoie même vers lui. Vous allez sonder la Torah. Pourtant, c'est de moi qu'elle parle. Donc, c'est ça. En fait, c'est un travail de, de tentative de brouille de repère. De brouille de repère. Donc, on est tellement là que la plupart des gens aujourd'hui parlent d'Israël. ne savent même pas ce que c'est qu'Israël. Quand le, le, le maître dit, le salut vient du juif. Et c'est quoi le juif c'est l'esprit accompli, non? Ben. C'est ça, Et ouais. le juif. Oui, je voilà. reprends <rire> comprends Voilà. Donc, ils ont tout détourné pour manipuler les gens. Voilà. Ouais. Le salut vient des juifs, donc ça veut dire que ça vient de l'État, ça dire, vient des banquiers, ça, dire, ça vient de ceux qui se déclarent juifs. Voilà. Même de ceux qui se disent juifs, les siennes. Oui, mais est-ce est que ce sont même des juifs? Ce ne sont pas des juifs, tout le monde peut, même, même, toi, même toi, tu peux te déclarer juif, Messiané, tu commences à t'habiller. Enfin, il y a des juifs d'individus <rire> en Afrique qui se sont plutôt déclarés juifs, Messiané, qui portait la kippa, qui porte tout ce que... Voilà. Hum. Mais c'est une question d'identité. Il y a d'autres même qui disent ça, nous sommes le peuple des défis, voilà. Peu des Voilà. C'est une question d'identité, pour sortir de la conscience globale, conscience. De la fausse civilisation, qui fait la fausse civilisation pour entrer dans la conscience du royaume. Oui. Tout le monde là, les Laurent Fabius, ils vont te dire qu'ils sont des juifs, les Dominique Toscan, tout le monde là, tous ces gens là, ils vous disent, même Hitler, il était juif, on dit qu'il était juif, même les Socrates, tout ce monde là, ah oui. même les Einstein, tout ce monde, mais quel lien ont-ils avec l'intelligence oui, parce que ça m'a toujours surpris ce qui m'a toujours surpris en fait c'est effectivement euh, euh, on, est, on est juif juif messianique mais euh, on est on reste enfermé sur soi même ouais. et on est c'est comme ça on enfin, fait pratiquement une secte ouais. Ouais. on ne peut pas, on peut pas arriver euh, à aborder euh, on sujets. regarde les autres de haut, voilà, on regarde super saints ouais. Mais vous l'avez vu, le Messie s'exprime comme ça, c'est vrai. Hein. Non, non. Ça veut dire que cette racine juive, elle est en dehors de celle du Messie, oui. dans tous les cas. Et ce qui a développé la haine collective contre le Créateur, c'est des gens qui se sont tout, tout proclamés juifs, oui. Mais qui, vraiment, quand on voit, c'est ben, le, mais... <rire> le diable même en personne. Le diable même en personne. Et ça, ce sont des techniques de communication. Hein? Voilà, Ça veut dire qu'on doit étudier, prendre une identité, en fait, un nom, dont on sait bien que ça renvoie à autre chose. Et les gens qui, eux, écoutent, puisqu'ils sont naïfs, bon, pour eux, ça va leur donner l'image de Dieu, c'est-à-dire du Créateur. Voilà. Et puis on dit, mais le Créateur, c'est méchant. Donc le Messie ne viendra pas à Sion. Le Messie ne viendra pas comment à Sion. Mais ça, c'est totalement autre chose. Sion, même si ce n'est pas un lieu forcément géographique, hein? c'est-à-dire Sion, ce n'est forcément pas un lieu géographique. Vous savez, euh, euh, euh, comment dire, c'est ça qui va amener les gens à, à embrasser l'Antichrist, qui vient là, le Oui, Lui, il est oui, Oui, oui, parce qu'il va venir, il va, va Jusque l'État, on te dit, Jérusalem, c'est la capitale des nations. Jérusalem n'appartient à personne. Tu sais ça, non Bon, donc, comme il va vraiment venir là, tout le monde va dire, mais c'est le Messie qui est venu. Parce que c'est un forum hein, doté de, de pouvoir euh, exceptionnel venant de Satan. Bon, et tous ceux qui sont euh, fonctionnant à part de la même énergie vont se reconnaître. Voilà. Donc, vous euh, voyez, là, c'est lui qui a traduit la Bible sur Aki. En fait, c'était un franc-maçon. Hein. Pour comprendre clairement, quand on dit les écrits, la Bible, c'est pas ça qui est la parole du Parce que sur c'était un franc-maçon, très bien reconnu. Oui? très bien reconnu, donc ça montre notre degré d'ignorance qui a été réduit bon et quand on saura qui lui traduit même la compréhension qu'il a n'est pas la même que celle que toi tu as, si vous n'avez pas la même nature, tu vois ce que je veux dire bon et les sociétés publiques occidentales sont des sociétés maçonniques qui traduisent les écritures. les sociétés linguistiques sont totalement maçonniques ils travaillent dans la linguistique, bon donc, vous, donc, vous croyez donc euh, vraiment ces sociétés c'est vertu pour vous le créateur non, mais c'est la ma question. Voilà. Donc, c'est pauvre de nous, tout simplement. Donc, oh, franchement, oui. c'est-à-dire que pauvre de, de, nous. de nous. Ah oui, c'est-à-dire en est fait, le degré de. Fait, de, nous. Dégré de on, est, nous avons, on a été amené à accepter des choses qui sont inacceptables. Inacceptables. Voilà. Donc, ce que disait Chouaki annonçait, qu'il euh, attend le royaume. Il attend le euh, règne spirituel qui vient, qui va s'installer en Israël. Et la petite Christ, la petite machin, fou c'est là qu'il va prendre. Et c'est ce qui va faire que la plupart des gens vont dire que c'est Jésus, c'est le Messie. Voilà, parce qu'il devait venir à Sion. Et si vous voyez la simulation, j'ai vu depuis deux dernièrement, mois, où on commence à simuler le visage d'un personnage apparaît. Au ciel, on voit bien. Oui. Oui. C'est je lui les Bibles traditionnelles. après j'ai dit je vais prendre la version Shouraki. Ouais. et quand je suis pour, venu pour acheter la version Shouraki, je vois que c'est lui qui a écrit aussi le Coran. Ouais. Alors je me disais mais c'est bizarre quand même, il écrit la Bible, écrit le Coran, il est dans tout. Mais c'est la même chose, même les c'est tout ça, tout ça ce sont des sociétés novelle. maçonniques. Quand tu vois, lui, c'est moi j'ai une version du second pour le poste ténébrasse. Poste ténébras. quand tu vas chercher, c'est une société genevoise, ah oui. pardon, maçonnique. Elle ne s'en cache pas. Mais il n'y a pas, il y a, en dehors de lui, je crois, il n'y a pas de vide traduite qui ne vienne pas des sources maçonniques. Non mais en dehors de lui, en dehors de lui. Il n'y a, a pas de, je, je de, pas de que que il n'y a, a pas de document qui ne souviennent pas de son maçonnique. Voilà. En dehors de lui. Mais lui aussi. Oui, mais j'ai dit ouais, lui aussi. J'ai ben oui. dit bien un peu plus, J'ai dit bien, bien, bien en dehors de lui, il n'y en a pas d'autre, voilà. C'est-à-dire il y a lui aussi. Lui aussi, oui. Parce que tu as dit en dehors de lui. Non, c'est ce que j'ai dit de lui. Tout à l'heure que lui-même, c'était ma D'accord. Voilà. Donc c'est ça. Là, là, je me pose une question, je vous imagine. Voilà, c'est la... pour ça que c'est très dangereux quand les gens disent la Bible, c'est la parole de Dieu. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la parole de Dieu. Voilà, la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais vous ne pouvez pas imaginer combien c'est extrêmement, euh, heureusement que ce n'est pas du Créateur qu'on parle, extrêmement rabaissant, rabaissant, on enferme le Créateur. Donc. Imaginez bien, hein, lui, on dit que les cieux, les cieux ne peuvent pas le nous contenir, continue. hum. et, et puis on dit, il oui, oui, il est là. Il est là. J'avais fini par me dire qu'il est, il est, il est le, le créateur. Euh, au niveau de Alors, tu as dit c'est lui qui est le créateur, le dieu, etc. Je m'étais dit, oui, mais est pas, il n'est pas parlé d'Elohim. Donc Comment? tu disais que effectivement, à l'instant tu viens de dire, oui il parle du, du, de, de Dieu. Oui. Et moi j'avais fini par me dire, il parle de Dieu, mais il ne parle pas du créateur. Non. Il parle de Dieu, mais il ne parle pas d'Elohim. Tu vois qui non, oui, en fait, lui parle de choses, hein. mais dans le fond, c'est que la, la, ma, les termes qui sont utilisés renvoient bien au créateur parce que ce n'est pas la phonétique. Le nom, ça renvoie à l'identité avec ses caractéristiques. Tu vois bien ce que je veux dire, mais tu peux prendre la même phonétique pour envoyer à autre chose. Hein. C'est-à-dire prendre par exemple le Yahweh et le Him, Yeshua, pour parler de Satan. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour, donc pourquoi utiliser ces mots alors? Quoi? Pourquoi utiliser ces mots si on sait qu'elles elles ne renvoient pas forcément Non, c'est-à-dire que moi, quand j'ai les utilise en fonction moi, ça renvoie à mon père, non. ça renvoie à lui. Parce que ce sont des termes originaux. Quand on parle de Yahweh, Dieu, ça renvoie simplement à une transcendance. Non, ça n'a aucun sens, le terme Dieu. Oui, mais justement, pourquoi on l'utilise? Quoi? Le mot Dieu. Mais c'est donc ce que j'ai dit, parce que les gens ont été habitués à cela. C'est-à-dire que progressivement, on, dans on parle de Yahweh, Elohim. C'est-à-dire Elohim, ça rentre dans les attributs hein, caractéristiques du Père. Attributs, Yahweh, Rapha, Yahweh, Jésus, et ainsi de suite. Ça rentre dans les attributs. Mais on n'est pas dans la phonétique. Je dis bien, on rentre dans l'identité. Voilà, c'est pour ça que si nous sommes en dehors de l'identité du Créateur, mais on parle Yahweh, on reste dans la phonétique. Mais maintenant, le vrai dont nous parlons, c'est celui dont les caractéristiques émergent en nous. C'est pas, vous voyez bien, c'est lui qui agit en nous. Ça c'est particulier. Hein. Ça c'est particulier. Trouve, quand tu... Comment c est, c est... Particulier. De... Oui, parce que pour que les gens sachent réellement de qui on parle, mmh. donc d'utiliser un terme Dieu, euh, qui, a, qui a des racines non plus quand on regarde bien, ouais. euh, à travers Dieu, euh, certainement. Bon, tu connais ça ouais, Oui, moi, oui, Parce oui. que bon, euh, on parle plutôt de, de Zeus ou de deus qui n'a pas de référence au caractère. Hein? Oui, terme. oui, oui. Mais on en l'utiliser à... quand même. Non, mais ah. en fait, personnellement, ça as du tout dépend de des milieux où j'ai utilisé. Bon, ça veut dire par exemple quand je suis en Afrique, c'est-à-dire quand on a un peuple habitué, on sait bien que lorsqu'on parle de Yahweh, le peuple est orienté vers le Créateur. Bon, lorsque vous avez un peuple en Afrique, si vous utilisez le terme directement Yahweh, ils bon, sont convaincus que vous parlez d'autre chose que du Créateur de ciels et de la terre. Tu vois bien Donc, en fait, moi, mon objectif n'est pas de leur parler du, de la phonétique, de les amener dans les caractéristiques du créateur donc quand j'utilise le terme Dieu c'est pour qu'il comprenne bien que c'est de celui-là que je parle donc c'est un besoin de communication c'est à dire sinon si on parle pour ne pas être entendu ça ne sert à rien d'aller parler sens. Voilà. Je dans un village où oh, Dieu c'est Zamba oui. oh, je ne sais pas pourquoi mais tu ne il pas dit Zamba <coughs> tu, tu pas veux dire, dire Zamba <coughs> mais ce que tu mets derrière Zamba c'est ce qu'il faut c'est le contenu tu lui dis Zamba mais en fait tu vas.. ça veut dire Dieu. Oui. Ça veut dire Mais tu sais, euh, euh, Jean-Michel, euh, euh, euh, nous, par exemple, dans les, les peuples sémitiques, comme on dit souvent, le terme Yahweh, c'est ce que mes parents utilisaient. Hein? Yahweh, Yeshua, dans les peuples sémitiques, ce ne sont pas des, des, des termes qui sont nouveaux. Mm -hmm. Bon, Mais maintenant, ce qui se développe comme identité dans l'individu, tu comprends que ça n'a rien à voir avec le créateur. Oui, bien, donc ce n'est pas parce que je respecte les termes tels qu'ils sont là, en manifestant une personnalité haute dans mes caractéristiques, que je parle du créateur. Parce qu'il faut bien comprendre que parler, ce n'est pas la phonétique non plus. C'est-à-dire parler, c'est ce que je manifeste. C'est ce que je mets en évidence. Voilà. C'est-à-dire que c'est parce qu'on nous a enfermés aussi dans l'idée que parler, le seul moyen de communication, c'est le mot. Mais en fait, quand je suis face à l'événement, je suis avec vous. Ce qui s'exprime en moi sans que j'ouvre même la bouche, je parle. je suis en train de vous révéler ce que je suis. Parce que parler, c'est se révéler, se mettre en évidence. Mettre en évidence ce qui est en nous. Donc c'est ça qui est très important. Donc ça fait que les individus, moi, je me souviens très bien dans certains, dans, dans, dans certains endroits. C'est-à-dire que quand j'utilise le terme, par exemple, tu tiens une conférence, j'utilise le terme Dieu, c'est un exemple. Mais quand je rentre dans les détails de la personnalité de mes gens, me disent, mais tu ne parles pas de Dieu, <rire> tu parles de Satan. <rire> suis comment Parce que les gens comprennent clairement que mais ce que tu manifestes et ce dont tu leur parles là, c'est totalement autre que ce qu'ils sont. De ce que tu appelles tu. Oui, euh, bien sûr que c'est cela. C'est un peu. Moi, j'aurais même pas donné de nom. J'aurais dit tout simplement le Créateur. Comme ça, je parle ambiguité. D'ailleurs, je ne sais pas. Si pas Dernièrement Je ne sais pas si tu écoutes bien les et vidéos, hein. Je parle la plupart du temps. de Créateur. ce sont des gens qui disent. maintenant, mais depuis tu dis Créateur, Créateur. Voilà. Pour la plupart. C'est Jésus que tu dis. Je parle du Créateur. Pour moi, ce n'est pas parce que tu me parles du Créateur. Politiquement, quand je vois que vraiment tu es du créateur, Exactement. tu comprends ce que je veux dire? C'est à dire ce qui m'intéresse, c'est ce qui constitue ta structure identitaire, ta personnalité. C'est ça qui m'intéresse. Tu vas utiliser le terme créateur, créateur, Yahweh, Yahweh. Si moi je vois autre chose s'exprimer en toi, dans je tous les cas, ça. ce que je retiens, c'est que le Yahweh dont tu parles, c'est l'autre, c'est pas le créateur. Oui, mais lorsque tu viens parler du créateur à une foule, tu es face à. Des gens multiples. Oui. Donc, si on leur, on leur positionne tout de suite sur Dieu ou sur quelque chose, est-ce que c'est pas. C'est une non, question que je pose, je, je, je, je, je ne me positionne jamais comme ça. C'est-à-dire, je pars. Par exemple, quand je parle des Yahweh, oui, si tu veux, c est, c est, on, on s'adapte hein, aux besoins de l'auditoire. Besoins de l'auditoire qu'on a en face. Parce que si c'est pas nous-mêmes qui parlons, nous en sommes conscients que nous sommes les instruments de notre Père. On s'adapte aux besoins de l'auditoire, parce qu'il faut bien que l'auditoire sorte d'un niveau d'une compréhension pour être élevé à une autre. Donc on l'amène en fonction de cela. Bon, mais comme je le dis, parce qu'en fait vous voyez bien, il y a des personnes comme les Rothschild qui sont les grands satanistes, qui ne te parlent que de Yahweh, qui ne te parlent que de Yeshua bon c'est ça qui a créé une terrible confusion aujourd'hui dans le monde oui je dis des grands satanistes. donc c'est pas parce que parce que eux ils savent bien même les choix qui ils parlent de ah Oui, lui il en hein, autre chose hein. mm -hmm. oui donc c'est là je pense que c'est là un élément très important que nous devons retenir. donc moi j'ai dit aux gens on peut changer de politique. ça ne veut pas dire qu'on a changé d'identité on a changé de personnalité donc euh, quand on voit le texte de, de Théronome quand on est parlé de Moïse qui va voir le peuple, qui va voir Pharaon et il dit, il dit à, à l'Éternel, qui je dois dire que tu es, ouais. bon, quand il a dit, bah, tu vas leur dire, ayez Hachem, je suis celui qui suis ouais. et après il dit dans le même texte, dans le même verset, le Elohim d'Abraham, Elohim d'Isaac, Elohim de Jacob donc est-ce que, est... bon, on peut dire après c'est une version, je ne sais pas quoi mais est-ce que ça ne permet pas de savoir tout de suite de qui on parle Non. Par fait rapport à que, à... En fait, si tu veux dire comme ça, on ne peut pas savoir de qui on parle. C'est-à-dire qu'en fait, dans la, le, la démarche de Moïse, il rentre dans les détails identitaires du Créateur. Pour que Pharaon sache bien que celui dont il parle est différent de celui que lui il appelle Dieu. La preuve même. Voilà. Vous voyez c'est ça La preuve pas, même. Pas. Tout en sang, vous êtes coupé. C'est que après avoir dit euh, celui qui m'a envoyé c'est le Dieu de Jacob, d'Abraham, de tout ça. Ben, il n'en a rien à faire. Parce que il, là, là, sont les mots. Voilà. Mais il a fallu qu'il se déploie et que lui, qu'il puisse comprendre en fait qu'il voit bien son identité en, en C'est le, le tout-puissant. Voilà. Et, et, et certainement que je parle là, je peux te dire que euh, une fois j'ai en discuté avec euh, monsieur, je viens, Jacques qui donne des cours de beurre. Et je lui disais que. Euh, je pense que l'un des pièges dans lequel vous introduisez les gens, c'est de leur faire croire que comme ils parlent, ils comprennent vraiment bien le créateur. Vous voyez, très bien. Voilà. Et ça, c'est l'un des pièges. Parce que je connais bien les gens qui rentrent dans ces détails dont tu dis là. Mais quand tu les vois vraiment des haineux, totalement habités de la haine et du reste. Et puis, il va te dire que lui, euh, il n'est pas chrétien. Mais pourtant, il manifeste exactement la même personnalité. Donc j'avais une série de ces discussions, c'était entre guillemets dis, hein, et il était parfaitement d'accord. Je lui dis qu'en fait, il faut bien comprendre, monsieur, Alors, si on est d'accord, l'intelligence de la langue, c'est dans l'identité. Donc ça veut dire qu'un individu, même s'il a l'hébreu comme langue maternelle, s'il n'a pas changé de conscience, c'est l'identité qu'il habite qui va lui interpréter l'hébreu qu'il utilise. Vous voyez bien Et là dessus on est là. Parfaitement, d'accord. Voilà. Donc, ça veut dire, c'est pour ça que vous voyez bien, c'est là le mystère du Créateur. C'est-à-dire que le Créateur ne s'enferme pas dans une sémantique, dans une langue. Non. Ça veut dire que si ton identité change dans ta langue, il se révèle. J'ai un problème de révélation identitaire. Vous voyez bien ce que je veux dire C'est ce qui montre que quand le Messie parle, il parle en hébreu. Hein? mais les gens qui avaient une identité corrompue le comprennent selon Satan. Et ça c'est un élément très, très important, parce qu'il est plus facile d'aller apprendre une langue que de changer d'identité, entre guillemets. Que de changer d'identité, parce que pour changer d'identité on doit sortir d'un pôle d'intérêt pour rentrer dans l'univers du Père. Mais pour aller apprendre une langue, je rentre dans, je reste dans mon dans même mon univers, pas grand chose à perdre, entre guillemets. Ouais, bien, donc là dessus on était d'accord, bon mais j'avais seulement compris, que lui le fait pour avoir sa monnaie parce que ce sont des cours qui sont lucratifs et c'est vraiment quelque chose de très parce que vous verrez que quand vous rentrez dans l'identité la sphère du créateur cela est vrai même pour la conscience cosmique vous rentrez dans la sphère du créateur c'est-à-dire le père nous fait sortir la mer il fait rentrer dans son identité vous comprenez toutes les langues sans les parler toutes les langues parce que c'est l'esprit qui s'exprime au travers des langues. C'est l'esprit. Donc, c'est ce qui montre aussi que quand vous rentrez dans, dans l'entrée de Satan, qui s'exprime à travers toutes les langues plurielles, vous comprenez toutes ces langues. Vous voyez ça? Donc, c'est un élément extrêmement important. Ou, comme je le dis personnellement, euh, moi je demande que l'on le fasse comme ça. Hein? C'est-à-dire que ça à rien de répéter Dieu, Créateur, Yahweh, Elohim. En réalité, c'est Lui qui est vraiment le véritable, qui s'exprime au travers de ces termes-là. C'est Lui dont nous partageons l'identité, C'est s'exprime, personnellement. Vous voyez, donc, c'est très, très... Euh, donc, par rapport à ce sujet, c'est... Si vous voulez, ça. on pourrait appeler... Le... Notre créateur, effectivement, si nous ne sommes pas dans son identité, ça ne sert à rien. C'est comme si on battait le vent, l'air. Bien sûr, parce que le nom renvoie à l'identité, à l'identité, à la personnalité. Donc si je suis porteur d'une autre identité, je peux mettre tous les noms que je veux derrière. Même le nom véritable qui est à l'origine, je veux dire. Identité. Mmh. identité. je vous donne mon nom, mon identité. Et c'est ça que les gens veulent voir. Hein. C'est-à-dire que oui. les gens ne veulent pas voir que tu l'as parlé, Yahweh. Ils savent qu'ils veulent voir cette identité du Créateur comme étant accessible aux humains. C'est ça que les gens veulent voir. C'est beaucoup plus simple que, <rire> effectivement, euh... nous, cette, nous cette, cette guerre, de... Nous, nous guerre de religion, guerre, guerre de sais, langue, de... guerre de... Je, je, <rire> vous je vous assure que, que d'énormes, j'ai été... C'est là où je comprends la puissance de faculté que le Père met en nous, Comment ça peut renverser J'ai été dans une chaîne de télévision qui, si tu viens te présenter avec un verset de la vie, tu décrètes que personne ne te reçoit. Mais nous sommes simplement partis. Je suis simplement parti à avec dire, Lui parler simplement du croisement mariage comme fondement de la société pour lui parler de la racine d'identité de, de la nation. Mmh. Mais je vous en trois mots. Mais pourtant je parle du royaume, hein, mmh. mais ces gens m'ont été pris dans le piège. Oui. Mais bien sûr, ils ont été devant moi, là a appelé pour que je passe à une émission. C'est même pas ce qu'on dit bon, on va te rappeler. Les... C'est comme bon, ça. Tout de suite, ils m'ont même envoyé à un, un, un débat à Paris, c'était hier, mmh. sur ce même sujet. 14 heures. Oui. Donc, euh, si tu commences là, Dieu, si, mais bon, dis, mais, tu, euh, ça? tu rentres dans les actes, les gens ne savent pas que tu es Tu les fais voyager, tu leur fais rentrer dans un, le monde même, que tu le trouves hostile. Hein? Voilà, c'est ça. On pense à ça. Oui, ils sont plus en pizza. C'est après qu'ils vont se rendre compte que tu les as embarqués. Hein. <rire> <rire> ça, ça sera déjà. C'est déjà un copita monsieur. Ils ont déjà eu la connaissance. C'est ça, c'est incroyable. C'est nous-mêmes qui avons. Parce que, étant habité dans les ténèbres, on a travaillé contre la lumière. Mm -hmm. Avec des principes, c est, c est la... Personne comme l'apôtre Paul, dont tout le monde cite, hein, il arrive dans un. Passons bah, mm -hmm. des philosophes. Mais ils prennent un discours comme parlant, comme étant vraiment de leur cercle, N'est-ce pas Oui. Il ouais. dit je me suis fait tout, je me suis fait tout pour tous Je me suis fait tout pour tous pour faire pour dispenser le royaume. Quand je suis allé chez les Grecs, je suis devenu comme eux, j'ai utilisé leurs termes pour leur annoncer le royaume. C'est la même chose.